bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous merci merci d'être venu merci d'assister directement à notre webinar euh, donc le but, je suis ici avec, avec Jonas. Le but, ça va être de vous expliquer un petit peu toutes les bonnes pratiques pour en finir avec les impayés. Euh, donc c'est, on sait que c'est un gros problème chez les PME et, et, et pas mal d'entreprises. Euh, donc euh, comment se faire payer rapidement et comment euh, éviter les impayés On va vous, on va vous, euh, vous, vous donner nos dix bonnes pratiques principales. Euh, alors juste un petit mot sur nous, euh, Jonas. Tu veux peut-être prendre deux minutes pour te, te présenter. Oui, oui, bien sûr. Je vais, je vais dire aussi avant la, la façon dont est organisé ce webinaire. Il va durer une vingtaine de minutes et on aura ensuite 5 à 10 minutes pour les questions-réponses. Euh, alors moi, Jonas Coufigniel, je suis directeur marketing de CELSI. CELSI qui est une solution de facturation qui existe depuis 10 ans. On a plus de 4000 clients. Euh, et, et on est basé à La Rochelle avec 70 salariés qui sont sur place. Alors Je te présente la solution de facturation parce que c'est notre cœur de métier. En plus de ça, euh, on propose euh, plutôt en amont du cycle de vente euh, une solution de CRM, donc gestion euh, de, euh, des informations clients, euh, gestion des pipelines pour les commerciaux. Euh, et euh, plus en aval cette fois après le process de facturation une solution de, de, de comptabilité qui va jusqu'à l'export des, euh, des, des journaux donc journal de banque, journal de vente, journal d'achat euh, voilà pour pour celle-ci. Donc nous, comme on est facturier, les impayés, euh, ben, c'est une problématique que rencontrent nos clients aussi. On est très, on est ravi de présenter ce webinaire avec avec Upflow qui est intégré avec la solution celle-ci. Peut-être que tu peux te présenter, Robin, et puis détailler un peu l'intégration. Oui, très, très bien, très euh, bien. Donc comme l'a dit Jonas, donc eux, ils sont ils ont un scope assez large, donc avec aussi bien de la facturation, du CRM. Nous, au contraire, on va être assez spécialisé. En fait, Upflow, c'est une solution, une, une plateforme qu'on met à disposition de nos clients. Donc, on est notamment intégré à celle-ci, et en fait, euh, vous allez pouvoir vous connecter euh, immédiatement avec vos identifiants. Et nous, on va gérer tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, tout ce qui vient après la facturation, donc entre la facturation et, euh, et euh, l'encaissement, vraiment le, euh, le, le recouvrement des, des créances. On va vous donner euh, à disposition un outil pour euh, vous faire payer plus rapidement. Donc, ça va aller. Euh, de de gérer des séquences de, de relance avec des typologies de clients très différentes ça va aller de donner donner aux clients des interfaces aussi dédiées pour qu'ils puissent procéder au paiement plus rapidement et et on va vous accompagner sur toute cette phase sur, sur toute cette cette phase-là avec à chaque fois un but c'est-à-dire vous faire vous faire retrouver votre argent plus rapidement, vous faire payer plus rapidement, et vous faire gagner du temps aussi, notamment quand on a des, des, des équipes qui deviennent assez importantes sur la partie ADV et qu'on a un volume de factures importante. Je vais te laisser, je vais laisser Jonas commencer à vous, vous présenter un peu nos, nos bonnes pratiques et tout ce qu'on tout ce qu'on conseille de faire pour, pour vous faire payer plus rapidement. Je te laisse encliner sur sur le baromètre que vous avez vous avez pu faire. Oui, on a, a c'est, c'est une action qu'on a lancée en début d'année avec YouGov, donc le célèbre institut de, de sondage. Uh, où on a nous-mêmes donc cherché sur un panel qui est assez représentatif de 200 entreprises en France. On leur a posé des questions sur justement le cycle de vente, les délais de paiement qu'ils avaient, qui étaient responsables à Voilà, et on a pas mal d'apprentissages sur une infographie qui est complète et disponible sur notre sur notre site. Donc si vous allez sur le blog de celle-ci, dans la catégorie blog, il y a une barre de recherche. Vous tapez infographie ou étude YouGov, elle va arriver en premier. Euh, et les apprentissages euh, qu'on a eu, c'est que déjà une PME sur deux est victime des retards de euh, paiement, euh, qu'il y a une entreprise sur cinq euh, interrogée qui a 5% de, de consulat d'affaires en impayé. En fait, c'est énorme pour certains de nos clients euh, qui sont euh, plus, plus des petites structures. Ben 5% à la fin de l'année, euh, ça peut manger la marge. Quoi. Euh, donc, euh, <rire> c'est crucial pour, pour eux en particulier. Euh, et, euh, et pour euh, ben, 2 sur 5, à 40% euh, leur activité a, a carrément été, a pu être mise en péril euh, par, euh, par les impayés. Donc voilà, ça c'est pour, pour montrer qu'on on adresse un problème euh, qui parle aux entrepreneurs et aux, aux petites entreprises qui, euh, qui, qui euh, doivent avoir les yeux rivés sur leur trésorerie ben, pour, pour survivre malheureusement et qui ont moins de latitude que les plus grosses. C'est à elles qu'on s'est intéressé. On a ventilé les résultats aussi par taille d'entreprise, bien sûr. Et, euh, et allez voir l'infographie sur le site, elle est plus complète. Si ces chiffres-là vous intéressent, c'est sympa si ce vous voulez partager. Ce baromètre, nous, on, on, le sort, on va le sortir tous les ans. Donc, la prochaine version va arriver dans pas si longtemps que ça, euh, puisque c'est en janvier 2020, donc d'ici quatre mois finalement, qu'elle va sortir. Euh, voilà, donc ça, c'est pour dresser un peu le, le contexte. Oui, les délais de paiement, c'est un problème pour les PME françaises. Euh, je peux passer à la prochaine slide du ouais. cours. Hein yep. et, euh, et là, on rentre tout de suite dans la, dans la promesse euh, pour, pour les réduire, à certains modèles de paiement. Euh, C'est un peu une lapalissade vendre plus vite pour être payé plus vite. Et j'ai parlé de la solution, celle-ci, en amont du CRM. Ah oui, euh, si les, euh, enfin, les entreprises équipées d'un CRM euh, vendent. En, ben là je vais sortir une statistique aussi, euh, 30% plus vite que euh, les autres. Alors, le digital au service euh, de la réduction des délais de paiement, euh, ce n'est pas nous qui le disons, du coup, c'est ce, ce baromètre, c'est le CEO dont j'ai parlé avant. Comment ça se passe dans la pratique ben, Un outil CRM, il permet de faire du, de gagner du temps aux commerciaux en, euh, ben, du coup, en, en, en faisant en sorte qu'ils traitent les opportunités qui leur arrivent euh, de façon euh, exhaustive. Il euh, y en a aucune qui va passer entre les mailles du filet. Euh, et euh, sur des process qui sont euh, en fait qui sont déjà empilés un peu comme une approche Camban euh, euh, sur euh, sur la gestion de projet, euh, qui sont empilés en différentes étapes sur lesquelles on va faire évoluer une opportunité. Ça permet plein de choses. D'abord ça permet, euh, je l'ai dit tout à l'heure, une meilleure organisation pour être sûr de pas passer à côté d'une opportunité. Euh, mais ça permet aussi de sortir plein de statistiques et de mesurer l'évolution du cycle de vente, savoir combien de temps il faut à euh, mes commerciaux en ventilant par le profil du commercial ou par euh, le type la typologie d'offres. Euh, combien de temps il leur faut entre le moment où ils identifient l'opportunité et le moment où ils vont effectivement closer et euh, signer le devis. Euh, et donc Pour en revenir à, à la promesse, bah oui, quand on gagne du temps sur cette process de vente, on va gagner du temps aussi pour être payé plus vite parce qu'on aura vendu plus vite. C'est un peu une appalissade, euh, mais pour ceux qui ne sont pas équipés de CRM, je vous encourage à, à, à regarder plus en, en détail, plus en profondeur euh, cette thématique-là puisque c'est finalement le premier moyen d'aller euh, réduire les délais de paiement. Euh, maintenant, on va passer à, à la prochaine slide, on rentre plus dans, dans, dans cette fois la, la, la partie facturation. Euh, et là, euh, là j'oriente vraiment euh, factu. Voilà, vous avez un devis qui a été signé, vous avez peut-être utilisé la signature électronique pour vous assurer que euh, c'était ferme et que c'était rapide, pas besoin de scanner, d'imprimer, de renvoyer. Voilà. Euh, ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est, qui, est, qui est très utile quand il s'agit de gagner du temps sur le cycle de vente. Euh, donc, ça commence par parler avant de parler de, de, du, du délai ou du retard de paiement euh, du client. Euh, j'ai envie de dire, faut, faut faire ménage chez soi aussi. Euh, Est-ce que vous êtes au clair sur euh, la vie de la facture en interne dans votre société Donc, c'est pour ça que j'ai mis en premier un premier point sur les flèches mapping de la vie de la facture euh, avec une revue de chaque étape finalement. Des, et des rôles de chacun dans le traitement de cette facture. Je vais vous prendre un exemple. On a un client que j'ai interviewé le mois dernier pour en savoir un peu plus sur l'usage qu'il avait de la solution celle-ci facturation. Il m'expliquait qu'il utilisait effectivement un CRM et qu'ensuite de ce CRM, le commercial, eh bien, il, passe, il avait son devis qui était été signé. Il allait donc, il faisait la fête, il était content. Puis, il allait passer ça à la DV, ça se retrouvait sur une pile. Et puis, la DV traitait ça au milieu d'autres. Donc ADV pour fond des ventes. Donc la personne en charge de la facturation traitait ça au milieu d'autres tâches finalement euh, qu'elle avait dans euh, dans l'entreprise. Et en fait cette facture-là pouvait rester sur la pile pendant un, deux, trois jours, encore propre trois jours de perdu. Donc mapper la vie de la facture, identifier là où euh, bah, que, à quelles quelles sont les étapes euh, de quelle étape elle va passer et entre les mains de qui. Euh, ça permet des fois de d'identifier, de c'est le troisième point que j'ai mis, des points bloquants en interne où on peut déjà gagner du temps. Euh, j'ai mis le nouveau de la palissade car être payer plus vite, c'est d'abord bah oui facturer plus vite. Euh, voilà, ça fait faire le ménage chez soi avant de, de mettre en question le, le, poste, le poste. On peut passer à, au troisième, à, au troisième, la troisième bonne pratique. Et là, euh, je vais rentrer plus dans le produit cette fois. Euh, une fois que vous avez identifié ces tâches euh, que, qui sont réalisées par votre commercial, par la DV, par la personne en charge de la facturation en général, par la personne en charge des relances euh, en interne. Eh bien, euh, peut-être que ces process-là, euh, l'erreur, euh, elle est humaine. Hein, euh, Ou quelqu'un qui est malade, par exemple, ça peut aussi impacter mineur votre cycle de facturation. Euh, quelqu'un qui part en vacances, euh, il a pas besoin d'être malade non plus en restant positif. Euh, le robot, lui, il vous fera pas défaut. Euh, et donc, si vous automatisez grâce à un logiciel, donc là, je prêche un peu pour ma paroisse, hein, un logiciel de facturation qui vous permet d'automatiser certaines étapes, euh, là, vous êtes sûr qu'il n'y aura qui va se glisser. Et il euh, y a des fonctionnalités au sein de, de, des logiciels qui permettent de gagner du temps. Je parlais tout à l'heure d'imprimer, euh, signer parafait, enfin oui, il y a encore des entreprises euh, qui utilisent un parafeur qui amène ça à, à une personne en charge, qui va gérer ça le mardi après-midi. Et, et donc, tout ce qui est arrivé jeudi, vendredi, va attendre mardi après-midi pour être paraffé. Voilà. Euh, si on, on passe euh, sur un logiciel de facturation, euh, vous n'avez plus besoin de parafeur, vous avez la signature électronique, vous recevez un mail, vous cliquez et ça y est, signez. Euh, c'est une signature ferme, vous avez une preuve, vous avez la date. Euh, vous pouvez proposer aussi alors, à l'émission de la facture, une fois que le, que le devis a été signé, une, à l'émission de la facture, vous pouvez proposer un lien directement envoyé par email pour euh, avoir les paiements en ligne. Robin va revenir dessus tout à l'heure. Euh, proposer des moyens de paiement efficaces, donc paiement en ligne, euh, euh, les, euh, que ce soit par carte bleue, par d'autres moyens, Alors, on, les on a des intégrations avec celle-ci, avec Stripe, avec le Cardless euh, pour permettre le prélèvement automatique. Euh, là aussi, vous allez gagner euh, dans, les, dans les délais de paiement parce que ce sera une machine, ce sera un robot, ce sera une tâche automatisée qui va le faire. Il n'y aura pas d'humain en jeu. Et euh, dernier point, euh, sur, euh, ça, ça dépend aussi de votre entreprise, mais pour certaines qui ont, parmi les tâches répétitives, certaines entreprises fonctionnent par abonnement. Nous, on est bien placé, euh, Robin comme moi, euh, on, on travaille dans des entreprises qui sont des, des, des logiciels euh, où on a un modèle d'abonnement. et bien oui, euh, pour les abonnements, euh, nous, on propose euh, des options de facturation récurrentes. C'est hyper simple à mettre en place avec un échéancier assez clair. Vous pouvez automatiser l'envoi des factures tous les mois à votre client. Euh, et, euh, et là, euh, de nouveau, vous n'avez pas du temps... Euh, perdu entre guillemets par une tâche répétitive sans valeur ajoutée par une personne euh, en interne. Euh, voilà tout ça pour euh, donc c'est ces trois on va dire premières étapes pour dire que lorsqu'on a fait le ménage chez soi, euh, que on est clair sur les process de vente, qu'on utilise des outils qui permettent d'automatiser les tâches répétitives, eh ben euh, finalement on fait tout pour ne pas aller jusqu'au couvrement et aux impayés. Malheureusement, parfois, même malgré toute cette bonne volonté que vous mettez, malgré tout le temps que vous allez économiser sur, leur, sur vos process, ben vous allez pouvoir avoir en face de vous des clients malheureusement récalcitrants. Et ça, ça, ça, ça tombe dans les mains de d'Upflow pour la partie gestion du poste client. Nous, à celle-ci, on fait tout pour pas avoir à, à relancer. Malheureusement, quand il, quand, il faut, quand il faut quand même y aller, et ça et c'est la, la quatrième, quatrième étape, euh, où, euh, il y a des outils euh, qui permettent d'être proactifs et d'identifier en amont euh, les clients qui sont un mauvais payeur. Euh, les concepts comptables euh, qui sont derrière ça, et, il y a, et là, je ne vais pas m'apesantir là-dessus pour ne pas, pour pas endormir tout le monde. Euh, la compétition et euh, je vais donner un mot, euh, je vais faire un mot sur le... le le rapprochement bancaire, c'est une fonctionnalité de celle-ci hyper efficace euh, qui permet de vérifier aussi en direct quelles factures ont été effectivement payées par vos clients en banque. Euh, et ça, en connectant votre compte bancaire directement dans celle-ci, ça vous permet euh, d'une part ben, d'avoir une bonne visibilité sur, sur votre trésorerie en direct, d'anticiper aussi euh, les, les paiements à venir. Et donc, de vous anticiper et que vous voyez que ça n'a pas été payé, pas été rapproché, vous avez aussi en amont la visibilité sur les mauvais payeurs. Et ça, c'est super important parce que plus vous mettez de temps à vous rendre compte qui est le client qui ne vous paye pas, et bien finalement, plus vous êtes aussi coupable dans un sens d'augmenter ces délais de paiement. Et voilà donc les outils qui vous permettent d'identifier en amont et d'être proactif sur les relances sur les mauvais payeurs. Parfois, quand il ne va pas, après, comme je le disais tout à l'heure, euh, quand il faut aller au recouvrement, bah, il faut y aller. Il y a des bonnes pratiques. Et c'est là où je vais laisser la main à Flo pour nous expliquer comment il, a, il le Effectivement, fait. Effectivement, merci merci Jonas pour pour toutes ces, toutes ces infos. Et c'est comme, comme tu le dis bien, c'est hyper important d'être très structuré sur la partie facturation et même en amont sur le CRM. Euh, derrière, nous, ce qu'on observe beaucoup chez nos clients, et notamment lorsqu'on commence à dépasser un certain volume, euh, sur, des, euh, sur, du, sur du B2B, en général, ce, ce volume il se situe à hauteur d'une vingtaine de factures par mois euh, et parfois, parfois, euh, parfois plus ensuite, euh, on commence à avoir des difficultés à gérer euh, vraiment les, les différentes typologies de clients qu'on a. Et, et traiter tout ce volume de factures. Et donc, c'est là que, que nous, on va, on va intervenir, on va se, se pluguer sur un, un outil de facturation comme, comme celle-ci notamment, pour derrière, bah, optimiser, vous permettre de le faire efficacement et d'anticiper aussi la croissance. Il euh, faut savoir que, le premier point c'est donc adapter la relance quand on effectue une relance en fait pourquoi est-ce qu'on l'effectue pourquoi est-ce que ça marche pas dans 90% des cas c'est pas c'est pas parce que le, le client est, est un mauvais payeur dans, dans la plupart des cas en fait c'est simplement parce qu'on respecte pas le bon processus de commande on n'a pas le bon contact ou alors on n'a pas le on n'a pas le bon de commande par exemple euh, si vous avez si vous avez notamment des clients grands comptes il faut savoir que beaucoup fonctionnent avec des plateformes d'achat et dans ce cas là ça ne sert à rien d'envoyer systématiquement les mêmes factures vous allez avoir besoin de de vérifier le bon de commande en amont, de faire un suivi particulier sur leur plateforme et de gérer aussi, d'avoir le bon contact comptable. Tout ça, c'est des actions qui demandent un véritable suivi. On ne peut pas se contenter simplement de l'envoyer en espérant qu'elle qu soit payée. Et parce que si on, si on rate les bons coches, on se retrouve rapidement avec des délais de paiement qui augmentent de manière quasi exponentielle. Euh, on peut monter très rapidement. Sur les PME, au contraire, on va pouvoir avoir peut-être plus de, de possibilités de s'adresser directement aux au, au, au dirigeants ou euh, aux décisionnaires. Et là, là, on aura peut-être envie effectivement d'automatiser. Mais c'est important d'avoir ces, ces, euh, ces questions en tête, ces problématiques, parce que évidemment, c'est des choses totalement différentes. Euh, le deuxième point que j'aborde, donc vraiment sur le, là aussi encore, on est dans le, dans le, le concret vis-à-vis -vis de la relance, c'est euh, varier les modes de contact. Parce qu'au-delà du timing de votre relance, à savoir qu'il faut bien sûr faire faire un, un petit mail en amont, mais aussi en mais aussi faire des relances successives, vous pouvez gagner en efficacité en, en multipliant les canaux. Donc, choisir du mail simple, évidemment, c'est le plus simple, mais vous pouvez aussi faire de la relance téléphonique, faire du courrier, envoyer un recommandé aussi si vous si vous voulez passer à des choses plus formelles ensuite avec du vrai cabinet de recouvrement. C'est important de, de bien maîtriser ces canaux parce que c'est comme ça que, que vous allez être efficace euh, on sait que sur, sur, sur du particulier, par exemple, on peut même euh, on peut même euh, traiter des, des clients par SMS. Et donc, vous avez besoin vraiment d'outils efficaces pour euh, pour manier ces ces, différents, euh, ces différentes cordes à, vo à, à votre arc. Euh, le deuxième point, c'est sur, sur les contacts que vous allez impliquer. Il y a deux façons de vraiment d'être efficace sur la relance. Il y a d'une part de votre côté en interne, il faut choisir quel qui sera le responsable de, de cette relance-là. Donc à savoir, est-ce que est-ce que vous décidez de, de décorréler la relance commerciale de la relance euh, de la relance, on va dire, de facturation. Et dans ce cas-là, vous, vous mettez en place un département comptabilité ou une adresse générique, hein, parfois qui peut être une adresse fictive et qui va faire ses premières relances automatisées pour pour garder vraiment un contact commercial à part. Mais ce qui marche très bien en général, c'est au bout d'un certain... Un certain, une certaine durée, un certain retard de paiement, bah vous allez avoir peut-être intérêt à impliquer euh, là votre commercial ou, euh, ou une autre personne de, de l'équipe. Euh, C'est aussi des, des processus que vous pouvez retrouver chez votre client, donc euh, si vous avez plusieurs euh, contacts, c'est bien d'envoyer de, de, plusieurs mails au, au contact d'honneur d'ordre que vous avez eu dès le départ, mais si ça répond pas au bout de 60 jours, c'est peut-être que ce contact est simplement parti. Et dans ce cas-là, vous avez intérêt à chercher d'autres personnes dans la boîte. C'est des éléments qui sont importants et qui, sont, et qui rendent parfois la, la, le suivi de ces factures sur le long terme plus complexe. Je vais réagir un peu là-dessus ouais. sur ce que tu dis. Si tu peux revenir sur la slide précédente, du coup, ouais. sur la, la sixième il euh, y a en fait tout ça euh, voilà je, je pense que sur notre audience je prêche des, des convaincus euh, en fait l'impayé ou euh, le retard de, de paiement euh, coûte d'autant plus à votre entreprise que vous mobilisez des personnes. Là, j'entendais je Robin parler de, de, de, de dire, voilà, ça n'a pas, pas marché cette relance, vous pouvez passer par, quelque, quelque, enfin, par un autre canal de communication, vous pouvez mobiliser votre commercial en interne. Ben oui, mais ça, mis bout à bout, c'est du temps, en fait, où, il y a, où pendant ce temps, votre commercial, il n'est pas en train d'aller signer un autre deal. Euh, et donc, c'est vraiment, de la, de, on ne le voit pas, mais c'est du temps, de la valeur à, qui est complètement dégradée. Et, euh, et, euh, et ça, ça, ça enfin, mis bout à bout, ça peut coûter très cher à l'entreprise. Donc, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, euh, que ça soit sur, des, sur un, un canal de communication digital, donc là, mail, SMS, euh, ou même sur du physique avec le courrier ou, ou l'accusé de réception. Mmh. Euh, ça aussi, c'est automatisable. Il y a des, des fonctionnalités dans les logiciels d'Upflow et de celle -ci qui permettent de relancer automatiquement avec une série d'emails qui vont partir et qui vont s'adapter directement au contact que vous avez assigné sur, sur la, enfin, à qui vous l'envoyez. Et donc, vous pouvez avoir. Du coup, j'ai pu. Voilà, je vais la presse au milieu. Ah ouais. et, du, et du coup, du coup ça, c'est du, du temps qui n'est pas perdu pour votre entreprise. Euh, parce que c'est un robot qui s'en occupe et qui envoie directement euh, ces euh, informations. Alors. Voilà. Et ça euh, fonctionne avec euh, des partenaires euh, type, euh, euh, je pense à Esker notamment, euh, qui fait du courrier, où euh, si vous envoyez un ordre de, depuis celle-ci avec c'est eh ben, ces, ces, ces relances-là vont être automatisées, vous n'avez pas besoin de mobiliser un commercial pour, euh, pour le faire. D'autant plus que vous avez tous les contacts dans celle-ci, donc ces relances automatisées ne font pas perdre de temps, euh, qui est la valeur dégradée dans votre entreprise sur la relance. Quoi. Oui, tout à fait. Hein. Je pense que c'est vraiment l'idée. C'est euh, que pour que ça marche bien, en fait, il faut, euh, en, en, en théorie en tout cas euh, de manière visible pour, pour vos clients, euh, qu'il y ait beaucoup de moyens déployés. Et par contre, ça évidemment, si vous voulez pas, euh, euh, si vous voulez pas perdre du temps et aller vous-même chez à la poste euh, déposer ses courriers ou, euh, ou, euh, ou envoyer tous ses mails manuellement, c'est évident qu'il vous faut un, un, un outil justement qui automatise ce genre de tâches. Qui puisse bah, impliquer finalement sans prendre de temps des euh, gens de votre équipe, c'est un peu le, un peu le, le sujet euh, effectivement sur ce type d'outils. Et aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui euh, heureusement on a plein d'outils justement qui permettent de le faire. Donc c'est là que c'est ça, ça qui est efficace. Euh, si, si, si je passe si je passe au prochain point euh, dont, dont, dont Jonas a, a déjà parlé justement un petit peu, euh, c'est sur la, faciliter le passage au paiement. Euh, c'est important aujourd'hui. On, on a beaucoup de types de, de paiements qui sont, qui sont possibles. Euh, L'idée, c'est de vraiment s'adapter là aussi à votre client. Euh, si vous êtes sur euh, sur des montants euh, importants, si vous êtes sur du grand groupe, bah, vous, forcément vous allez pouvoir, euh, vous allez sûrement avoir du virement assez traditionnel. Euh, si par contre vous êtes sur des montants assez faibles, du moins de 500 euros avec du volume, vous allez avoir intérêt à mettre en place des euh, aussi bien donc sur la facture comme comme vous l'a dit Jonas que dans les relances, il va falloir mettre vraiment euh, limiter finalement le nombre d'étapes entre euh, entre le, le, la réception donc euh, de la relance par le client et, euh, et le passage au paiement. Euh, donc ça passe par euh, des, des petits outils, des boutons de des boutons de passage à l'action et, euh, et, et lui mettre vraiment à disposition tous les tous les éléments dont il a besoin pour euh, procéder au règlement. Donc ça peut être un rib euh, qui doit être bien sûr disponible. Euh, ça peut être euh, ça peut être aussi un encours global. Euh, on a beaucoup de clients, beaucoup de beaucoup de logiciels aussi qui font qui font des relances parfois de manière individualisée sur chaque sur chaque facture. Il euh, faut savoir que euh, un client qui reçoit cinq cinq mails différents sur cinq factures différentes, il va avoir beaucoup plus de mal à payer qu'un client qui euh, a une interface globale où il voit toutes ses factures, il peut toutes les toutes les télécharger et il peut procéder au paiement global. Euh, C'est un peu ce genre de d'outils aussi qu'on qu peut mettre à disposition. Euh, derrière, il y a aussi d'autres possibilités, hein, comme en comme a parlé, le prélèvement euh, qui peut être très intéressant. Avec, garder aussi toujours en, en mémoire les, la, la typologie de votre client. Le, le prélèvement, par exemple, vous avez un droit de, de remboursement 70 jours après. Donc, si vous avez des, des clients un peu sensibles, euh, il, faut, il faut pouvoir anticiper ce genre de, de problème s'il y a des, des remboursements, des choses comme ça qui interviennent. Ça c'est pour le passage au paiement. Euh, le, le, mon point suivant c'est sur vraiment les informations de facturation, euh, notamment à partir du moment où vous allez vous allez rentrer vraiment dans le euh, dans le dans la relance. Euh, il y a beaucoup beaucoup de beaucoup la majorité des, des retards comme je vous l'ai dit c'est essentiellement dû à des mauvaises informations. Parce que vous n'avez pas les bonnes infos à disposition, et, euh, et ça, ça regroupe à la fois des infos de process de, de facturation, des infos de contact, des infos d'historique aussi. On voit beaucoup de gens qui externalisent la relance. Ça peut être une solution effectivement pour gagner du temps, euh, mais euh, ce qui, dans ces cas-là, il faut avoir bah, le bon le bon outil justement pour avoir euh, toutes les infos à disposition. Parce que si vous faites, euh, euh, si vous euh, si vous rappelez sans arrêt la même personne, mais qu'au au final vous n'avez pas le bon contact ou pas les bonnes, vous n'avez pas pris le bon euh, le bon suivi sur ces sur les actions que vous avez eues euh, lors de la première relance. Euh, vous ne serez pas efficace. Et donc, ce qu'il faut, euh, le gros danger qu'on voit et qu'on voit chez certains clients, c'est typiquement euh, euh, bah, la, la relance qui est gérée euh, par une seule personne dans son coin avec un gros Excel très compliqué, euh, très automatisé, mais euh, qui malheureusement euh, n'est pas du tout communiqué, n'est pas du tout euh, communicable au reste de l'équipe. Euh, donc, on a une impossibilité de prendre le relais si la personne est absente, si le volume augmente. On est très limité très rapidement et on n'a aucune traçabilité. Donc, euh, pour avoir cette traçabilité et et pas seulement sur les factures, mais aussi sur les échanges. Euh, vraiment, euh, vraiment, on vous invite à, à passer à des, à des outils euh, qui permettent cette consolidation sans, euh, sans, vous, sans vous demander davantage de temps. Je continue un peu sur sur les, les, les, les impliquer les équipes. Euh, c'est vrai, comme le disait Jonas, euh, le commercial, euh, on veut qu'il vende et on veut pas qu'il euh, qu passe du temps euh, qu'il passe du temps à la, à la relance. Et c'est c'est évidemment pas c'est pas votre cœur de métier. Donc c'est pas c'est pas vos équipes de passer énormément de temps dessus. Euh, en revanche, euh, récupérer les informations, euh, comme je vous l'ai dit, ça peut pas être fait dans un Excel parce qu'on peut pas envoyer un Excel et demander à à ces commerciaux de récupérer le le contact comptable. Par contre, automatiser avec des actions sur une une plateforme dédiée pour qu'il ait euh, juste... Euh 12 secondes à prendre pour, pour noter ces infos, ça c'est quelque chose qui est possible. Euh, donner aussi des infos de paiement sur sur les, les balances en cours chez, chez chaque client, c'est aussi important parce que euh, on est euh, on a on a souvent le, le cas assez assez euh, assez euh, assez marrant, enfin plutôt malheureux on va dire de clients de, de, de, de, de boîtes et qui on découvre que, euh, que tous les commerciaux qui vendaient étaient hyper contents de, de vendre de multiples commandes à un, à un client en fait n'avait pas été payé depuis depuis plus de 70 90 jours et c'est assez incroyable de voir que parfois il y a un véritable mur entre, entre ce qu'on vend et, et ce qu'on et, et pour quoi on est payé et donc c'est important de, de donner ces infos là aussi parce que si la plupart du temps les commerciaux ils l'ont juste pas, hein, c'est pas que ça leur fait plaisir de vendre des choses sans sans, sans encaisser, c'est vraiment, vraiment, vraiment une histoire de communication donc là aussi avoir les outils, avoir les tableaux de bord efficaces et en temps réel pour, pour les communiquer c'est hyper important tu voulais rajouter un mot, Jonas? Je sais pas si. Non, non, non, j'avais fait remarque parce que tu avais dit que c'était drôle, c'était marrant. On... Il <rire> faut bien rire faut bien aussi, quand, même quand on parle de recouvrement, qui est un sujet hyper sérieux. <rire> ouais. On tombe sur des pépites comme ça. Ouais, bah ça, malheureusement, ça, ça arrive assez souvent. Euh, le dernier point, enfin, donc je, qui, qui fait suite un petit peu, c'est suivre et partager ses résultats. Euh, J'ai un, un peu caricaturé le, le, le côté de, de la, du département administratif et comptabilité, euh, complètement décorrélé du, du reste de la boîte. Euh, malheureusement, c'est parfois encore le cas. Euh, mais pour nous c'est vraiment important de les impliquer et de partager ces résultats à la fois pour les équipes commerciales donc j'en ai parlé donc les, les impliquer dans le recouvrement quand on a vraiment des cas importants et, euh, et identifier en amont les, les mauvais payeurs avant de, de, de s'engager sur des nouvelles sur des nouvelles commandes euh, mais surtout pour la direction aussi parce que forcément là c'est on a aussi énormément le cas de de, bah de finalement de, de CEO de, de directeur pour pour qui le vraiment la, la anti c'est de pas savoir combien est-ce que combien d'argent ils ont dehors et combien est-ce qu'ils peuvent récupérer et ça et ça c'est c'est assez inadmissible on, on peut dire donc parce qu'ils ont besoin de ces infos là pour piloter les futurs investissements ils ont besoin d'avoir une vue globale sur le poste client et pouvoir anticiper justement ça, mmh. sur leur trésorerie donc ça c'est un c'est un point important et euh, et le dernier le, ouais Jonas il y, temps masqué sur, sur la partie, ouais, il y a du temps masqué aussi, je dis sur le reporting et aller euh, récupérer la donnée à droite, à gauche et tout ça. Euh, l'avantage d'utiliser des outils où toute cette donnée euh, est euh, en fait est accessible d'une seule et même interface ça permet de gagner du temps euh, et aussi euh, bah, aux au dirigeants à l'équipe de direction euh, plutôt que d'aller de, de, de, rechercher des informations euh, dans tous les sens ben, si c'est centralisé au moins euh, si les reporting ils sont formalisés ils sont automatisés euh, et ben euh, ça permet là aussi euh, de, de, de pouvoir euh, anticiper et réagir très vite sur la donnée fiable euh, plutôt que de mettre euh, trois fois plus de temps à, à la, à la à la regrouper pour ensuite prendre une décision où déjà là on est en retard. Oui, tout à fait, tout à fait. Et le ouais le, le dernier point au-delà de au d'effectivement de la direction, il y a aussi pour l'équipe finance. Je pense que c'est intéressant et c'est c'est malheureusement très très rarement le cas, mais c'est important de pouvoir mesurer son efficacité. On mesure l'efficacité des commerciaux en général, on n'a pas de mal à le faire, en tout cas quand on a un bon CRM. Mais mesurer l'efficacité de l'action aussi de de votre équipe administrative, c'est important. Euh, pour ça, il y a des méthodes très simples, hein. on, on en parle pas mal sur notre blog justement sur euh, les indicateurs à suivre, mais, euh, mais votre délai moyen de paiement par exemple, c'est euh, euh, un chiffre qui est important et, et savoir qu'il évolue, qu'il baisse justement parce que vous avez su prendre les bonnes actions de relance, bah, c'est euh, directement, euh, directement des, des pourcentages de plus sur votre marge nette et, euh, et un impact direct sur votre trésorerie et c'est bien de pouvoir le mesurer, c'est bien de pouvoir euh, bah, en tant que direction financière le présenter, présenter ses résultats et ensuite descendre encore plus. Plus, plus loin dans l'analyse et, et ça ça se fait évidemment que si vous vous êtes dégagé du temps on va dire sur la partie un peu euh, chronophage du, du, du, du travail c'est à dire sur la partie en, en voie de courrier, en voie de mail euh, que vous avez automatisé une grande partie, que vous êtes capable de, de sortir des, des rapports en temps réel et c'est là que vous allez pouvoir euh, bah, prendre le temps de, de présenter euh, des analyses plus fines aussi sur les modes de paiement euh, t'en parlais Jonas, c'est là dessus qui est la vraie valeur pour nous, pour, pour, pour, pour l'équipe justement financière Très bien. Alors, on arrive à la fin du, euh, du webinaire. Du coup, euh, on est à peu près dans les temps. On a dépassé. On est à 30 minutes, 28 minutes. Euh, et c'est le temps des, des questions-réponses. Donc, si vous en avez, euh, on, est, on est à votre écoute. N'hésitez pas. À, moi, j'en vois déjà quelques-unes. Euh, quelques-unes. On me demande à partir de, de, de quel moment il faut euh, envoyer une facture en recouvrement. Alors ça, c'est sur la partie euh, recouvrement. Euh, je dirais que ça dépend vraiment du, euh, ça dépend du type de... Euh, Enfin, du type de client, du type de facture. Euh, si, euh, enfin, ça dépend. Si, si vous avez par exemple une facture grand compte, ce qu'on voit en général, c'est que de toute façon, elles finissent par être payées. Il faut juste être au courant de, de, de du délai de paiement. Euh, après, euh, c'est à vous d'analyser vraiment la, la typologie du client. En général, à partir de à partir d'une d'une soixantaine de jours, si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de réponse, ça peut être intéressant de commencer au moins à consolider ces données, à consolider les envois que vous avez pu faire, les relances, pour, pour constituer un dossier et, et, et, et après et après réfléchir à cette option là. Alors moi je vois des questions qui concernent celle-ci, euh, comment automatiser l'envoi de facture? dois-je passer par le module abonnement euh, Oui c'est tout à fait ça, euh, vous pouvez poser la question directement sur notre site dans le live chat, euh, où il y aura chez nous quelqu'un qui va vous prendre en charge pour vous montrer comment ça fonctionne, et mettre en place l'échéancier si, euh, si c'est le cas, donc là je, je prends parce que c'est vraiment une question technique celle-ci. Ouais. On a des questions sur l'intégration euh, Robin, et je pense que ça, ça, ça intéresse tout le monde. Ouais, tout à fait. Bah, alors l'intégration native celle-ci, euh, effectivement, c'est une, une des premières intégrations qu'on a qu'on a développées avec euh, avec celle-ci, avec qui on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait une, une belle, une bonne synergie. Euh, tout à fait. En fait, vous avez euh, vous avez qu'une chose à faire, c'est que vous nous envoyez euh, vous, vous nous envoyez vos coordonnées, nous on vous envoie en fait un, un petit login où on va vous demander de vous connecter euh, via euh, via la plateforme euh, celle-ci et via la plateforme Flow et après vous aurez simplement quelques minutes à attendre alors ça peut alors ça peut ça peut augmenter ça peut ça peut monter à quelques heures au maximum pour pour pour, pour synchroniser vos données mais en gros une fois que vous aurez synchronisé vos données vous allez pouvoir justement faire le lien entre les deux donc c'est-à-dire que vos factures qui seront qui seront qui seront éditées sur sur celle-ci arriveront sur la plateforme Upflow vous aurez les paiements aussi qui seront réconciliés et ça vous permettra notamment quand vous avez on va dire quand quand, quand vous avez une complexité qui va, qui va augmenter au niveau de, de vraiment la relance donc euh, ça peut aller comme je l'ai dit à partir d'une trentaine de factures notamment si c'est des si c des grands groupes et des factures qui demandent un suivi particulier vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir suivre ensuite les, les étapes de relance impliquer votre équipe via via la plateforme Uplo et euh, et, et faire baisser votre délai moins de paiement j'en suis sûr alors on a encore pas mal de questions qui arrivent euh, alors Comment peut-on convaincre les commerciaux, les commerciaux pardon, euh, que, le temps, que baisser le temps de recouvrement est important pour l'entreprise En général, ils disent que l'argent finit à rentrer tôt ou tard et ne se sentent pas toujours super concernés pour se faire payer dans le temps imparti. Euh, alors, très, euh, très bonne question. Je pense que ça, c'est euh, vraiment euh, à, à la direction de prendre… Euh, je sais pas, tu, tu veux répondre là-dessus, Jonas ou oui, alors je pense que pour les convaincre, c'est important que ce soit une, une décision vraiment euh, prise par, euh, par toute la direction. Enfin, euh, faire rentrer l'argent, ça ne devrait, ça devrait même pas être une, une question, ça devrait même pas être euh, possible de, de challenger cette idée-là. Euh, en, euh, en général, elle finit à rentrer tôt ou tard. C'est pas forcément euh, vrai si, euh, ouais. si vous avez vraiment un suivi des factures qui est mal fait. Euh, si vous avez euh... non, non, je vais répondre là-dessus ouais, en fait pour, pour être dans, dans le concret sur la. Euh, commercial, euh, euh, c'est un peu dur mais euh, ça dépend la relation et la culture que vous avez dans votre entreprise euh, mais euh, je, je, moi sur ma première expérience il, il y a 10 ans, ça commence à remonter euh, les commerciaux euh, avaient dans leurs variables aussi une partie enfin c'était c'était c'était le variable était dépendait de ce qui rentrait effectivement en caisse euh, donc si vous pouvez soit dans vos process me proposer la signature du devis euh, très bien mais attention si ça devient si le commercial se met à vendre euh, mal, entre guillemets, parce que euh, il fait une promesse qui, euh, que, que le produit ne peut pas tenir, en fait, juste pour signer ses devis, signer ses devis, et que, à la fin, euh, les, le, le, votre client n'est pas content et euh, demande à être remboursé à chaque fois, euh, là, vous perdez complètement du temps. Donc, c'est à vous, dans les process et dans la façon dont vous incentivez, dans, dont, dont vous donnez des commissions aux commerciaux, euh, s'il faut taper, s'il faut sortir le bâton, il ben, faut le sortir, quoi, et, euh, et dire, ben non, euh, on, va vous on va vous baisser vos commissions, vous calculez vos commissions en fonction de ce qui rentre en trésor, euh, parce que c'est ça le nerf de la guerre, s'il n'y a pas de trésor, on ne paye pas les salaires, quoi. Oui, tout à fait, un hein, Donc, un peu personnage, mais, euh, mais c'est ma réponse un peu brute à, à, à convaincre les commerciaux euh, que le temps de sur-recouvrement est important. Hein. Euh, une chose importante aussi pour les commerciaux, dans, ça fait partie de leur job, c'est ce qu'on appelle le KYC pour euh, Know Your Customer. <coughs> euh, donc, ça fait pas faire partie de votre, de votre process de façon intégrante quoi euh, si vous signez une entreprise qui est en redressement judiciaire c'est pas la peine quoi c'est pas la peine on n'y va pas donc on s'enseigne d'abord sur la solvabilité de l'entreprise on s'enseigne d'abord sur euh, si elle a une répétition euh, si elle a une répétition ah, pardon une réputation de bon ou de mauvais payeur vous avez de euh, des, euh, des logiciels, des, des, des bases de données euh, pour en citer quelques-unes euh, et qui vous permettent de, de, de faire ça. Euh, je pense à un corporama qui est super connu. Euh, je pense à, mince, le, le nom m'échappe, mais le leader européen, ouais, c'est pas grave. Enfin, si vous tapez corporama, équivalence sur Google, vous allez les trouver. Euh, voilà, vous avez des données, euh, des indicateurs financiers de l'entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais le KYC, c'est l'étape euh, 1 euh, de contractualiser. S'il le client n'a pas d'argent, vous n'allez pas être payé, Enfin, vous commencez le problème par là. Donc ça peut faire partie du process du commercial euh, d'avoir euh, à la signature, avant la signature, de se renseigner sur la solvabilité euh, du compte qu'il est en train de signer. Mmh. Oui tout à fait, hein. Non, je suis, je, suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord et, et moi je pense que déjà il y, y a un problème d'information chez les commerciaux euh, euh, souvent, c'est que souvent ils n'ont pas l'information, ils savent absolument pas quelle est la, la balance âgée de leur client. Donc déjà communiquer leur... Euh, euh, ces informations euh, et si vous envoyez, euh, je vais être très concret, mais je, je sais pas vous envoyez euh, une newsletter euh, toute la semaine euh, en début de semaine à chaque à, à tous les commerciaux en leur expliquant que euh, en mettant un petit euh, classement des, euh, des des plus grandes balances par euh, par commercial, bah, vous aurez déjà sûrement des résultats parce que parce que une fois qu'on voit son nom et qu'on voit euh, à côté euh, un, un montant euh, exorbitant euh, d'impayés, bah, on est on est tout de suite euh, tout de suite touché et je pense qu'il y aura pas pas besoin de grand-chose après pour, pour les faire passer à l'action. Euh, je, vais, je, vais, je vais continuer euh, peut-être les, les questions. Il y en a pas mal. Euh, il y en a pas mal euh, qui sont ici. On, on me demande un, un, un, DS, un DSO correct. Euh, C'est combien de jours euh, Alors Un délai moyen de, de paiement correct, ça dépend vraiment du, du, euh, du secteur d'activité. Euh, on a des moyennes qui sont, euh, qui sont, qui sont parfois… Euh, je sais que le, le, le baromètre Euler euh, pour les entreprises donc qui font du B2B par exemple euh, parler de 74 jours de délai de paiement entre l'émission et donc euh, et le paiement euh, après euh, ça dépend vraiment des de notamment de votre typologie de, de compte hein, si vous faites seulement des euh, si vous faites si vous payez euh, si vous faites que du particulier avec du paiement par carte bleue en ligne, vous allez avoir des délais de paiement de, de zéro jour ou pas loin. Euh, à l'inverse, si vous vendez que des grandes missions de conseil pour des grands groupes à 60 000 euros, vous allez avoir des délais de paiement qui vont tout de suite être extrêmement importants et, et impacter justement votre trésorerie. C'est vraiment c'est un facteur à bien prendre en compte, notamment quand vous êtes en, en, en phase de croissance, parce que ça peut ça peut être assez assez dangereux pour votre trésorerie des questions sur euh, sur celle-ci euh, encore je, je vous renvoie euh, vers le, le support de celle-ci directement euh, quand ça concerne le, le produit euh, je pense à Olivier en particulier qui m'envoie sa question d'ailleurs je l'ai transmise euh, au support mais je vais, je vais je pense que déjà on arrive à la fin du du, euh, du sujet et que et que on n'était pas focalisé sur euh, le produit en, en soi donc notre support va vous répondre euh, et, euh, et et je pense qu'on peut clore aussi euh, là-dessus puisque que vois pas d'autres questions à arriver Robin on a dépassé un peu, ça fait 37 minutes mais pour moi c'était un plaisir de faire ce premier webinar avec, euh, avec Upflow euh, ben, j'espère que l'audience vous avez compris euh, oui on a une intégration native avec Upflow, euh, il faut passer par, directement par eux pour euh, la mettre en place euh, et, euh, et vos factures seront synchronisées avec, euh, avec leur plateforme euh, voilà j'espère que vous avez appris de ces bonnes pratiques, il y a forcément on a enfoncé des portes ouvertes mais ça fait toujours du bien euh, de, se, de se le redire et, euh, et le webinar sera disponible en, en replay pour ceux qui sont inscrits. On va aussi euh, le mettre sur euh, YouTube et envoyer un mail à ceux qui n'auraient pas pu le voir euh, pour que vous puissiez avoir directement le lien sur YouTube. Il sera sur les chaînes de celle-ci et de euh, Upflow. Euh, voilà. Et si vous voulez les présentations, bah, vous avez nos contacts euh, mail sur cette euh, slide. On sera ravis de vous les partager et, euh, et de répondre à, à toutes vos questions si vous en avez qui viennent par la suite. Tu veux conclure, Romain Ouais, merci. T'as tout, tout bien tout bien t'expliqué. Mais ouais. euh, cas, merci merci merci à tous. C'était c'était un plaisir effectivement pour ce premier webinaire avec avec celle-ci. Vous avez toutes les infos. Euh, Hésitez pas à nous recontacter encore une fois. On est on est on serait très heureux de discuter avec vous, d'avoir votre feedback là-dessus. Et, euh, et j'espère je vous je vous laisse je vous laisse rebondir sur sur toutes les communications qu'on va vous vous envoyer. Enfin le, notamment le replay si vous avez d'autres d'autres éléments. Et, euh, et merci Jonas beaucoup pour pour cette organisation et, euh, et euh, je vous dis à bientôt à bientôt peut-être. Merci Robin, merci à tous et à très bientôt. A bientôt.